Bonjour, je m'appelle Charles Guillaume Dumontier et je suis sur l'agence Signe Immobilier à Moulins. Alors j'ai un parcours plutôt atypique pour le secteur immobilier. En effet, j'ai passé un bac SPMAT en 2000 sur Moulins, suite à ça, j'ai intégré un unité en génie mécanique et productique sur mon leçon. Par la suite, j'ai démarré mon activité professionnelle en tant que technicien de bureau d'études sur Moulin jusqu'en 2009. Et en 2010, j'ai décidé de reprendre mes études et de passer un master plutôt orienté achat et commerce. Pendant 10 ans, donc jusque fin 2019, j'étais en Alsace en tant que commercial. Et début 2020, je suis revenu sur le secteur moulinois pour être commercial dans la première entreprise où j'avais travaillé en tant que technicien de bureau d'études. Puis début 2022, j'ai décidé de me reconvertir dans l'immobilier sur le secteur moulinois. Alors parce que le secteur immobilier m'a toujours intéressé d'un point de vue personnel. J'aime toujours chiner, être à la recherche d'un bien sur le secteur géographique et aussi le fait de pouvoir avoir ma propre agence. Oui, je vais citer évidemment, la citation de Socrate qui est « connais-toi toi-même » et notamment dans mon cas parce que je vais me connaître de plus en plus par rapport à mes différentes expériences professionnelles. Que vous soyez acquéreur, vendeur, locataire ou bailleur, mon expertise technique et mes services professionnels permettront de vous accompagner au mieux sur votre projet.